Depuis nous voulons, nous sommes capables. Policier Simo et Idmo, dans le commissariat de libéré le mercredi 24 d'Aoua, dans la cité de dame qui a été kidnappé depuis 12 août dans Delma 31. Pendant l'opération, il y a deux bandits qui ont été kidnappés dans l'échange de ensemble avec la police. individu sa Samuel Joseph et Genson Joseph. C'est une équipe Idmo et Simo qui mettait ensemble avec le commissariat de qui menait opération sa l'opération dans la cité Doudoun un pile bandit utilisé pour cacher et puis poser mauvais actes sous population. Victime qui passe 12 jours en bas mais mal comment la période ça a été difficile pour lui. Et puis profiter, remercier la police qui libérile, en bas mais à tout faire. Yo. Mes amis, la vraiment, vraiment triste, retirez-la, nous parlons de vivre et témoignage témoignage d'Amsa, qui bandit ont été kidnappé, nous parlons expliquer qui gens qui ça fait, comment on a fonctionné ensemble avec lui en normalement. Rete la nous parlons vivre tout détail côté là pour les cotines à déprimer base 400 maroons plim par plim youthon le c'est bois droite la mosan joue et bien actuellement là monsieur un barcode youthon le gis monsieur qui est 32 ans sous bois d'oeuvre le gis monsieur c'est bon bois droite la mosan joue monsieur c'est moune sarrazyn deuxième section communale de mi balais monsieur arrêté l'ion deuxième fois encore là dans commune mi balais dans localité qui est long. Auparavant, Monsieur, c'était un chef gang qui a un pile problème dans la population au niveau de Mi Balais. Quand il a été arrêté, Monsieur, dans l'opération SAM, il touché par balle. Et bien, il a pris soin dans l'hôpital universitaire de Mibale. Balais. Quand il a été sauvé dans l'hôpital là, pendant qu'il a été pris soin, et bien, depuis le SAM, il lui-même réfugié dans le Quadébouquet. C'est là que M.C. a été intégré dans la base 400 Marozo, qui a été dirigé par la mort sans et eh bien, actuellement là, ont arrêté misé dans un mi balè, misé lui même li place dans un garde à ville là, l'abtant suite judiciaire Et eh, bon, m'ponon un petit conseil là pour mesdames Dans Nan moment là, pays d'Aïti ganglé. Nous connaissons des femmes qui sont ganglè, mais ai nous connaissons ai plus de garçons qui sont ganglè. Et eh bien, un petit conseil m'pote pour nous mesdames. Tout petit jeunes garçons qui pense que t'es capable de bon monde, qui sont capable de faire l'église, m'papa n'en menti tout net n'en ganglè. Et eh bien, conseil qui vous n'en avant que. On est venu avec nous, on dit que nous e sommes nous Depuis nous avons vu visage, nous nou que ça nous nous-mêmes. sur la page, allô la police là. vérifier est-ce que nous ça. pas de de recherche d'elle. De est-ce que vous ça? arrêté l'enfant. Parce que tout bandi arrêté, il tout fait photo sur la page là. Vous avez besoin de pour ne pas tomber en bas, mais en bas mais volé. OK mais ou même qui connaît né racé volé ces bandits bandi lié ou rentre en balle et eh bien ou c'est madan gang madan volé les croisent avec nous tous les deux, c'est que on fait nous même bagarre là pas pour dire oui ah ça c'est femme lié non parce que ou connaît les racé volé ou connaît ces bandits, depuis depuis le monde qui non qui dans qui dans la rue les amis illégal dans même ou connaît yo barre ensemble avec avec les d'amis illégal dans même et eh bien ça va faire là tout vous supposez it yeah. faire ou parce que c'est si direct ou yé. L'autre nouvelle n'ont pour les fanatiques et les fesses de DCPJ a arrêté l'autre gros responsable de l'église épiscopale qui est Jean-Marie Jean-Gilles. Selon sa information, vous avez fait connaître, monsieur c'est comptable de l'église là. il a arrêté après vous avez fini de plusieurs monde qui travaillent dans l'église là. Mais vous bien, mes amis. comptable de l'église là, monsieur est Jean-Marie Jean-Gilles. Eh bien, DCPJ a fait connaître que chaque fois que vous avez c'est après au fin de plusieurs monde qui travaillent dans l'église et puis il a justifié il a dit plusieurs documents qui datent depuis 2017 à 2021 côté signé par autorisation pour décaisser l'argent pour voir son compte des un trafiquant qui international qui activement recherché par CPJ. Eh bien, je m'arrête, je suis même. Actuellement, je suis dans la ville, l'abtention ensuite suite judiciaire. Et pas oublier, nous devons vivre le témoignage d'Amsa qui la police sauver la ville en bas qui a kidnappé dans la cité de Doudoune. là, nous devons vivre tout détail. Et Bonjour, bonsoir, ça dépend de ce que des vidéos ça Et je vous dis que c'est toujours un plaisir pour moi pour venir parler avec vous. Tout ça qui a fait actualité dans le pays d'Haïti. Pour ne pas rater aucune vidéo, c'est profiter d'abonner à la même, sur votre à la même, à la même pour votre ça Et pas pas d'activer la cloche notification pour recevoir une notification de chaque vidéo qui nous postée sur la chaîne-là. Déjà, nous dit merci à tout le monde qui est déjà abonné. Merci avec vous-même qui va vous faire ça pour la même. Parce que nous sommes intelligents pas vous laisser perdre la prochaine vidéo. Sans parler un peu, sans perdre du temps, on entre dans le détail pour la vidéo aujourd'hui. C'était 12 gouttes. Je ne sais pas pas Parce que je n'ai pas là. Parce que c'est... C'est boutique. Et puis... pendant n'y pas d'homme m'a blessé. Et puis il y une machine qui était et puis, je me suis tirer un ça Je me suis dit que je ça. Et puis, me suis tirer Et puis, pendant Et puis, pendant que je suis Et puis, pendant puis, pendant que je de me faire comprendre, je ne juste à klaxonner toujours pendant que je a toujours et puis je suis je la et puis, c'est là me comprendre et puis je les portes machine et puis je dis n'importe quoi que vous faites là, je vous dis. Et puis tout sagement, je vous virerai. Je vous poussez le bas et je vous conduis la machine. Tout autant, je vous là il a fait contact. Parce que pile. c'est pas comme si on avez levé le fond ou bien comme si les la la bagarre. Quand on parler ensemble, avec je qui est je suis là, qui la police. Mais le rive machine a et descend quand t'es Je bah penser son route la police fait parce que c'est un c'est un ghetto. Comprenez? Je pas gens que la police est qu'à joindre moi pour mettre pour mettre une deux. c'est ça mettre c'est se sensibilité bandi avec famille qui t'avoir demandé mante où yo te ka mette parce que quand même c'est pas on zone comme si m'pense que moun, moun, moune moune fait moune qui fait ou ta de c'est les gens qui passent 6 heures du matin qui disent qu'ils comprennent là-bas. Mes avocats, mes parents, et puis après ça, ils finissent. Tout l'autre monde, c'est des gens qui sont dans la même yo Ils font tout à fait ou dans la même chose. Ils font tout à fait ou dans la yo... même chose. Ils yo le unicorn l'autre c'est pas comme si son zone que passer la police a fait c'est ça qui te fait l'em tendes frapper fois tu des peur mais confiance pe. en la foi mon dieu mon dieu te dit comme dit fonti baisser baisser moi un botte malgré moi bot la baisser encore qui est pantalon les mettez de même dehors pensais côté nan la grimper et puis policier qui dit c'est là mon parlé de jodi oui la la moue, la ouvri Moi nan, mes policiers. Ok. Mm. sou, so, la police, merci. Parce que chaque femme dit bon Dieu dans celle-là, merci. C'est bon Dieu qui inspire les policiers. Qui a le problème côté mia parce que la zone côté mien. est très très très très très mesquin par rapport avec.. À nous-mêmes qui n'en nous la rien et même petit si monde qui gagne deux ans qui gagne trois ans pas gagné cœur humain allez voir pour monde qui t'a dit qu'il gagne l'esprit qui a eu eu qui connaît, qui sa sa dire, di, ou pas son côté, ou passe deux jours en côté, côté ou pas manger. Pas manger a pas problème parce que l'homme ne vit pas de pain seulement. Ok? Mais, pour après les secours aider, après c'est un risible pour nous passer encore. Il n'y pas fait sens. Et puis surtout de comment il a pris plaisir ou pendant que vous même souffrir ou besoin d'aide. la police, merci, merci, merci, merci parce que dans tout côté, y'a hein. pas de bien espoir. Et voilà, c'est là que nous à la vidéo pour aujourd'hui. Merci d'être regardé la vidéo jusqu'à la fin. Et n'oubliez pas abonner à la chaîne que si vous ça. Et activez la cloche notification pour recevoir une notification de chaque vidéo que nous postons sur le chaîne. Et pas de la vidéo pour capable toujours recommander vidéo vidéo. Merci, à croiser dans la prochaine vidéo. Ciao.